que nous prenons ce soir pourrait être potentiellement euh, une lourde de conséquences si euh, ce dernier menace à positif euh, c'est pourquoi j'en appelle au sens des responsabilités de chacun c'est en ce sens que j'avais alerté par mail de l'ensemble des membres du conseil municipal avec une certaine gravité pour leur apporter un certain nombre d'informations complémentaires et contradictoires face euh, aux faux arguments habituels des promoteurs qui ne vendent pas des éoliennes par conviction, mais uniquement guidées par des intérêts financiers, les fonctions que j'occupe au Conseil Régional m'a permis d'acquérir une, une certaine expertise sur ces sujets. Aujourd'hui, alors que la France compte déjà environ 8 éoliennes, dont seulement 5 à 10% en fonctionnement pour nos besoins énergétiques, il n'est absolument pas justifié d'en implanter davantage. Je vous invite une nouvelle fois à visiter le site electricitymap.org qui permet de visualiser en temps réel notre production électrique et vous vous rendez compte qu'environ 95% des éoliennes de notre pays ne sont pas sollicitées parce que nous n'en avons pas besoin dans le mix électrique français qui repose essentiellement sur euh, l'énergie nucléaire qui nous permet de garder une, une forme d'indépendance énergétique. Je ne vais pas rappeler ici. Euh, la somme d'inconvénients de notre territoire est un sujet largement transpartisan qui doit dépasser les images ou les ententes que nous avons quelquefois sur le plan politique. Je pense même que c'est aux habitants eux-mêmes de décider du destin de leur commune. C'est en ce sens que notre groupe d'élus a déposé dès le 7 juillet une motion d'urgence pour l'organisation d'une consultation locale portant sur le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de la Roche-les-Bains. Motion que vous aviez au préalable de refuser de mettre au vote en indiquant que seuls les anti éoliens se mobilisent dans ce type de référendum. Vous avez d'ailleurs utilisé utiliser ces mêmes termes ce soir. Vous avez donc une vision particulière de la démocratie. Pour faire simple, si les habitants ne sont pas d'accord avec vous, alors il ne faut pas les consulter. Nous avons proposé à nouveau cette motion ce soir et regrettons qu'elle qu ait été rejetée euh, malgré le, le, le vote secret parce que votre majorité disposait aussi de, de beaucoup de pouvoirs d'élus absents. Euh, vous avez euh, également, lors du dernier conseil municipal, tenté de manipuler l'Assemblée en invitant un agriculteur pro-éolien, mais pas si neutre finalement, euh, pour qu'il livre son expérience, euh, son témoignage d'expérience de vie positive aux côtés des éoliennes, avec un discours très offensif, qui n'essaie aucune classe aux sceptiques. bien sûr sans inviter d'autres orateurs, notamment défavorables, pour équilibrer le débat, euh, des agriculteurs qui eux ont des problèmes avec euh, leur cheptel, des vaches qui ne donnent plus de mais euh, euh, en plus c'est votre métier, vous devriez vous renseigner sur ces questions-là précisément, sur, euh, sur les, les, les problèmes de, de vaches qui arrivent plus à mettre bas, etc. Et puis euh, euh, les problèmes de santé sur la santé humaine qui ont notamment été reconnus par euh, la Cour d'appel de Toulouse. Euh, et donc, euh, vous avez ensuite opéré une manœuvre politique lamentable, euh, voyant que la majorité des membres du conseil municipal était hostile au projet éolien, vous avez euh, décidé de reporter le vote de la délibération pour vous dégager euh, du temps pour regarder votre équipe. Euh, et je sais que parmi les conseillers municipaux de votre majorité, certains ont changé leur vote sous votre pression, on l'a vu notamment lors du vote de la motion euh, malgré le, le, le scrutin secret, Une nouvelle fois au sens des responsabilités de chacun. Euh, le président des Métropoles de France, euh, voir Michel Fournier, a exprimé devant la première ministre le raviol des territoires bourreaux euh, bouleversés par l'éolien. Ce soir, nous avons la capacité de porter euh, la parole des habitants des territoires bourreaux et d'une autre en particulier euh, en nous opposant euh, à ce projet. Faisons-le avec intelligence dans l'intérêt de nos communes, comme l'ont déjà fait les communes. Par exemple, et d'autres peut-être vont se battre demain pour ne pas qu'on impose l'éolienne à proximité du lac de Pouzet parce qu'aujourd'hui on en impose dans tout le département. Là vous êtes en train de sacrifier le territoire de la Loge, qui est un territoire qui vit du thermalisme et du tourisme. Et, et je crois que vous ne devez pas ce soir en être satisfait. Euh, euh, évidemment, notre, notre groupe votera contre ce projet euh, éolien pour protéger notre commune et euh, et ses habitants également de ce fléau. Les habitants sont majoritairement contre. Je regrette qu'on ne puisse pas leur demander leur avis parce que euh, ça a été euh, voté en ce sens sous votre pression. Mais euh, je souhaite évidemment que ce projet ne se passe pas. Et donc, une nouvelle fois, je sollicite le vote à scrutin secret. Je pense qu'on aura la possibilité de, de recueillir un tiers des membres présents pour qu'on ait un vote à scrutin secret pour ce vote. Parce que ce vote va nous engager.